La, la devinette de la, de la journée. journée! Oh! oh. l'automne est ma saison préférée! Oh, c'est tellement beau! On regarde toutes les couleurs! Oh. Les rouges! Euh, euh, les oranges! Les jaunes! Les mauves! Oh, justement, ça me rappelle une petite devinette automnale. Ah ben c'est quoi? Pourquoi est-ce que l'érable viré tout rouge? Ben, ben parce que l'automne est arrivé, hein! Ah ben non! Parce qu'il était trop gêné d'avoir perdu toutes ses feuilles! Euh, ah. Hey, c'est vraiment bon, bon, hein? vraiment bon. Ouais. La, la demi minutes de la tournée. journée. Hey, je sais pas là pourquoi les poissons là y aiment ça les vers de terre. Je veux dire, y a même pas de vers de terre dans l'eau. Ben non, c'est parce que font quand même une petite jig pour attirer leur attention, un peu comme une ficelle devant un chat. Hey, ben là, tu de me dire que si j'ai pas de vers de terre, je vais juste à mettre une ficelle Non, mais tu vas peut-être pogné des poissons au chat. Des poissons, hey, ça est bonne série. Deux, trois. Oh, hey, je le plus goût de Poisson! poisson. La, la devinette de la, de la journée! J'ai hey, une devinette pour toi! Ah, oh, mais ben c'est quoi? Ben, pourquoi est-ce que l'ours a dormi tout l'hiver? Pourquoi est-ce que l'ours a dormi tout l'hiver? Euh... Oh! Parce qu'il faisait fraîte! Ben non! Non! Euh... Oh! Parce qu'il avait rien à manger! Non! Euh... Parce qu'il hibernait! Ah ben non! Ah! Ben c'est quoi? Parce qu'il avait oublié de mettre son réveil matin! Eh bonne. C'est une bonne devinette! Oui. <rire> hey. Hey.